Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo destinée à vous aider à mieux cerner comment vous pourrez adapter votre prise de parole pour une capsule pédagogique. Nous y aborderons la question de la rédaction du script, mais également les temps forts de la capsule et enfin la gestion du temps. Lorsqu'on enregistre une capsule, on ne peut pas s'exprimer comme on parle en classe, ne serait-ce que parce que votre auditoire ne sera pas en face de vous, mais aussi et surtout parce que l'on ne dispose que de quelques minutes pour faire passer son message. La rédaction d'un script détaillé apparaît donc comme un moment crucial de la préparation de votre capsule, qui vise à mettre en corrélation votre argumentation avec le format souhaité. Une fois ce script rédigé, il vous faudra procéder à une lecture filée comme au théâtre, c'est-à-dire une lecture à voix haute du texte qui vous servira à évaluer le temps de lecture de ce script, mais aussi et surtout à vous entraîner à mettre en valeur les points clés de votre argumentation. Enfin, n'oubliez pas d'ajuster le registre de langue en fonction du public visé. On ne s'adressera pas de la même façon à des élèves, à des apprentis qui ont déjà un pied dans le milieu professionnel ou à des adultes en formation continue. Dans une capsule vidéo, il existe deux moments clés qu'il va falloir bien préparer. Il s'agit de l'introduction et de la conclusion. En ouverture de votre capsule, n'hésitez pas à choisir une formule d'accroche telle que le « Bonjour à toutes et à tous » que j'utilise en ouverture. Ceci vous permettra en effet d'établir un lien avec le spectateur de l'autre côté de son écran. Il vous faudra ensuite décliner votre objectif principal et les grandes articulations de votre capsule, ce qui est loin d'être facile. Pour vous y aider, vous pouvez par exemple vous référer à la taxonomie de Bloom pour choisir vos verbes. Le deuxième temps fort de votre capsule sera la conclusion. C'est là encore une évidence, mais il vous faudra reprendre l'objectif principal, ne serait-ce que pour faire prendre conscience au spectateur de ce qu'il a acquis en visionnant votre capsule. Ensuite, vous pouvez songer à une formule de conclusion. Dans le cas d'une série de capsules, il peut s'agir de référence à d'autres capsules que vous avez produites ou renvoyer vers d'autres ressources complémentaires ou pourquoi pas, comme c'est le cas dans cette série de capsules, terminer sur une note d'humour. Travaillez votre débit. Celui-ci ne doit être ni trop lent ni trop rapide, ce qui peut facilement arriver si l'on est un petit peu stressé. Si vous avez peur que cela vous arrive, n'hésitez pas à enregistrer plusieurs prises de votre capsule. Vous verrez que votre débit se calera naturellement au fil des enregistrements. Lors de cet exercice, le chronomètre doit être votre allié et non une contrainte. Lorsque vous écrivez votre script et que vous en faites la lecture filée, visez idéalement une durée inférieure d'une minute à la durée finale de votre capsule. Ceci vous laissera de la latitude au moment du montage pour les transitions, mais aussi vous évitera de faire du chronomètre un objectif à tenir à tout prix. Enfin, lorsque vous parlez, veillez à bien relâcher l'appareil phonatoire, buste, épaules, mâchoire, afin de faciliter la circulation de l'air et à insérer vos pauses entre deux phrases afin de prendre une respiration au moment opportun. Lorsqu'on enregistre une capsule pédagogique, l'idée est avant tout d'être pertinent sur ces 2 à 5 minutes de vidéo que nous allons produire. Il faudra donc veiller à faire des phrases courtes et précises et surtout bien travailler leur intonation de façon à mettre en valeur les points clés de l'argumentation. Si vous avez peur de ne pas pouvoir mémoriser votre texte, vous pouvez avoir recours à un logiciel de prompteur ou à un diaporama avec une télécommande. Veillez cependant toujours à sourire, même si vous êtes hors champ. Ceci rendra votre voix plus chaleureuse et votre ton plus bienveillant et favorisera l'adhésion du spectateur au contenu. Je te salue, ô mon public, de ce cours de mathématiques J'en fais peut-être un peu trop là.